Cultiver et diffuser l'innovation dans tous les secteurs de l'entreprise est aujourd'hui un enjeu central. Cette nécessité conduit à expérimenter des pratiques permettant de mobiliser au mieux toutes les énergies et d'explorer de nouvelles pistes de développement. De toutes ces pratiques, l'intrapreneuriat, ou le fait pour un collaborateur d'innover au-delà de sa fiche de poste, est celle qui interroge le plus. Pour les entreprises qui se sont lancées dans ces démarches, L'intrapreneuriat permet d'atteindre un double objectif. Le premier est de réinventer la proposition de valeur de l'entreprise. Le second, de renforcer l'engagement des salariés en les impliquant étroitement dans la redéfinition de ses axes de croissance. Vous souhaitez engager ou continuer à développer une démarche d'intrapreneuriat Vous souhaitez repositionner les finalités de l'intrapreneuriat par rapport à votre plan stratégique vous aimeriez pouvoir mieux cerner le rôle et la contribution des compétences intrapreneuriales à l'atteinte de vos objectifs stratégiques Nous avons élaboré un dispositif sur mesure pour accompagner vos réflexions et vous proposer des pistes d'action concrètes. Les Chairs by CER permettent d'approfondir un sujet pendant trois ans. Les quatre événements réunissant l'ensemble des parties prenantes de la chaire permettent d'échanger sur l'avancée de nos travaux et les axes de recherche afin de rester au plus près de vos besoins dans une logique de recherche partenariale. Cette chaire combine l'expertise des équipes de conseil recherche à celle des chercheurs de Catch Business School, notre partenaire académique. Ce dispositif est conçu comme une boîte à outils au service de vos transformations. Nous vous proposons plusieurs modules pour accélérer vos réflexions. Nous diffusons régulièrement les résultats de nos recherches au sein de vos équipes à travers une newsletter trimestrielle et un rapport annuel. Vous bénéficiez en plus d'un retour réflexif sur les initiatives développées chez vous dans une logique d'amélioration continue. Pour cela, nous faisons évoluer le modèle des chaires académiques traditionnelles fondé sur le mécénat. Nous proposons un contrat de prestation par lequel vous avez la garantie que les travaux menés par l'équipe de recherche servent vos enjeux et vous permettent d'atteindre vos objectifs.